Ans que je suis prêtre hein, et médecin depuis plus longtemps, puisque j'ai commencé médecine <coughs> euh, à 16 ans et demi après mon bac euh, et j'ai fait médecine par obéissance. Bon, finalement, c'était pas plus mal. De temps en temps, ça vaut le coup d'obéir. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre, mon père m'a dit c'est ou médecine ou la porte. Donc, euh, comme j'avais 16 ans quand je lui ai dit ça, je me suis dit, mmm, mm, la porte à 16 ans, euh, <rire> ça va être difficile. Hein? Alors, il aurait accepté que je fasse d'autres études de médecine, mais mon père était dentiste, mes grands-parents paternels étaient dentistes tous les deux, ma grand-mère était de 1906, il n'y avait pas beaucoup de femmes diplômées à cette époque-là, et mon arrière-grand-père était médecin. Donc... Euh, Quatre générations médicales. Donc en gros, pour être un homme, il fallait faire son service national et faire médecine. J'ai été un peu éduqué comme ça. J'ai d'ailleurs un frère et une sœur médecin et un frère pharmacien. Ça vous donne idée. Donc c'était une ambiance familiale pour ça. Et en fait, j'ai fait médecine tout en me disant « mais moi je veux être prêtre et je vais me dépêcher de faire médecine pour pouvoir me former pour devenir prêtre ». J'ai eu la chance de connaître les groupes de formation universitaire, les GFU, que j'ai connus juste avant que les copains ne m'entraînent pour préparer l'internat. Donc j'ai eu un contact avec les GFU, puis j'ai dit je vais attendre de préparer le concours. Quand j'ai passé le concours, le lendemain, j'ai été voir les GFU pour démarrer ma formation, parce que ce n'était pas très compatible avec la préparation d'un concours. Quoi. Donc j'ai fait ça ma dernière année de médecine et mes quatre années d'internat. J'ai fait mes études à Lille et l'internat à Paris. Euh, au début, quand j'ai été ordonné prêtre en 91, je n'ai pas arrêté l'exercice de la médecine quand j'étais au séminaire, mais je travaillais à petite dose, j'étais attaché deux ou trois demi-journées par semaine. Je faisais de la médecine quand les séminaristes se reposaient le lundi matin et quand ils faisaient du sport le jeudi après-midi. Donc ça ne m'a pas empêché de faire un cursus complet, euh, mais ça me faisait déjà vivre des choses assez fortes. Et au moment de l'ordination, j'ai demandé un peu timidement de continuer la médecine, mais je commençais à être motivé. Euh, le Père Villeney, l'évêque de l'époque, m'a demandé, m'a dit pour deux ans, on, on se reverra, et à ce moment-là il m'a demandé à long terme ce que je souhaitais. J'étais plus motivé deux ans après l'ordination qu'au moment de l'ordination, parce que je commençais à mieux comprendre euh, combien euh, finalement j'apprenais l'évangile à l'hôpital. J'avais fait déjà un peu de théologie, ça n'empêche pas, mais l'approche est différente. Et cette intuition-là, je l'ai eue très tôt, je l'ai eue dès le début de mon internat en médecine, euh, notamment ma première année d'internat, que j'ai effectuée dans une unité de grève de moelle osseuse. Et je, à la fin de mon bouquin, j'ai repris un texte que j'ai écrit en 1983, euh, d'accompagnement d'un jeune qui avait 18 mois de moins que moi, qui avait une leucémie aiguë, qui n'est pas mort de sa leucémie aiguë, mais des complications cardiaques du traitement qu'on lui avait donné et nous avons beaucoup discuté, il était croyant et ça m'a permis de manière assez enfin, forte, lui a fait un cheminement assez fulgurant. Euh, j'ai compris ce qu'il vivait, mais j'ai mis plusieurs mois, et grâce à l'accompagnement spirituel dont je bénéficiais, pour, de relire ce qu'il avait vécu. Et finalement ce que j'ai pu écrire 30 ans après, c'est un peu le déploiement de ce que j'avais découvert à ce moment-là, et euh, de, sa vérification dans beaucoup d'expériences, dans beaucoup de rencontres. Ce que j'ai découvert là, ben, finalement, c'est quelque chose de très simple, qui s'appelle l'Évangile. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et comme je, mon ami Saint-Paul, je dirais volontiers, euh, je n'ai rien d'autre à annoncer qu'un Messie crucifié. Euh, même si j'ai vécu de, de beaux succès, des mises en route de médicaments, finalement leur commercialisation... et et puis, j'ai vu une sorte d'emballement. Enfin, alors, ça va très vite quand on fait une photographie. Et les deux dernières années d'exercice, j'ai connu une troisième révolution thérapeutique absolument extraordinaire qu'on voyait venir, mais finalement assez vite. Euh, qui ne résout pas tout, parce que chaque fois qu'on résout un problème, il y en a un autre. Mais enfin, c'est quand même agréable. de. Alors, vous voyez, moi, je m'occupais d'une maladie chronique. Et euh, au début que j'ai repris ça, euh, 92, je ne sais plus très bien, il y avait un traitement. J'ai commencé au moment de l'arrivée du deuxième traitement. Euh, et certains, au début, beaucoup ne savaient pas que j'étais prêtre au début. Euh, certains l'ont découvert petit à petit. Et l'année dernière, quand j'ai dit au revoir, j'ai dû revoir à peu près à 800 malades. J'ai fait 800 fois l'expérience de dire, voilà, je vais m'arrêter. Euh, je suis prête je vais recevoir une autre mission. Euh, C'est la dernière fois qu'on va se voir. Et j'ai pas fait de statistiques, mais à peu près un tiers des malades ont découvert que j'étais prêtre au moment où je leur disais au revoir à peu près. Il y en avait à chaque consultation. Hein. Euh, et ça a été l'occasion d'échanges assez sympathiques. Alors j'ai ma clé de maison euh, qui porte un, une croix de Jérusalem, un porte-clé que m'a donné une patiente. Je vous raconte les circonstances. Dans cette malade, avait une simulaire chronique qui n'a pas besoin de traitement, il y en a comme ça, que je voyais en surveillance une fois par an. Elle, a, elle avait 80 ans l'année dernière, je l'ai connue 20 ans avant, elle avait 60 ans. Elle habite la Vénois, du côté de la terre du marwal là, assez loin de l'île. Et euh, elle était très anxieuse, donc à chaque fois, il fallait passer beaucoup de temps à la rassurer, bien que sa maladie n'était pas très grave, mais elle croyait toujours que je lui mentais, et il fallait la rassurer, non Bon, on avait créé une relation de, de, de sympathie comme ça, mais entre deux, elle ne m'a vraiment pas embêté, cette femme. Et puis je lui explique ça. Alors d'abord, elle se met en colère, elle me dit « Ah ben bon, ça ne va pas du tout, hein, parce que si vous vous arrêtez, par chez nous, tous les médecins généralistes s'arrêtent, il n'y a plus de médecin à la campagne, on ne trouve plus, euh, un peu en colère, un peu véhémente. Euh, » Et puis, et, puis, et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas croyante. Et puis, et puis euh, très troublée. Puis elle me dit, Ah, il y a trois ans, j'étais en pèlerinage euh, en Terre Sainte. Avec le diocèse de Cambrai, j'étais en pèlerinage en Terre Sainte. Euh, et, puis, euh, et puis, quand même, c'est pas bien, il manque de médecins. Et puis elle recommence comme ça. Et puis, à la porte, elle recommence une troisième fois. Quelques jours plus tard, je reçois une enveloppe, carte de visite. Une enveloppe épaisse, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et elle avait mis un porte-clé une croix de Jérusalem. Au moins, vous s'en ferez bon usage, toutes mes amitiés, bonne chance, tata, tata. Je trouvais ça sympa comme tout. C'est... Vous voyez, une femme du peuple, très simple, qui disait euh, la réalité. Et vous voyez bien que ça l'a bousculé, quoi. Hein. Bon, alors, des rencontres comme ça, il y en a eu beaucoup. Euh, J'ai eu beaucoup de malades qui ont découvert que j'étais prête parce qu'il y avait un article dans le journal, parce que quelqu'un leur avait dit qui étaient un peu, euh, peu étonnés, quoi. Mais ça ne changeait pas grand-chose dans la relation que j'avais avec eux. La relation que j'avais avec eux, c'était vraiment l'accompagnement Professionnel, hein, euh, mais avec un élément important qui est la fidélité, la durée. Et donc traverser tous ces événements ensemble. Et ce que j'ai constaté, je, alors de, je suis obligé de synthétiser, de, de, et, au risque d'être un peu schématique, voire caricatural, mais on peut dire que l'annonce d'une maladie potentiellement grave, et le mot leucémie est interprété comme tel, même si ce n'est pas toujours le cas, une maladie potest, potentiellement grave et potentiellement mortelle euh, va. Euh, bouleverser les gens, les bousculer complètement. Hein. Euh, c'est un séisme pour les gens. Il y en a qui ne vont plus rien entendre du tout de ce que vous allez dire derrière, y compris des explications rassurantes sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de traitement. Il me dit que je n'ai pas besoin de traitement, ça veut dire qu'il n'a pas de traitement, que je suis foutu, c'est fou. Voilà. Vous avez beau, beau leur expliquer, il y en a qui ne vous croient pas, vous le, vous le comprenez, il y en a d'autres qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins. Hein. Vous devinez un petit peu les réactions. Et je vais un petit peu vite, mais cette expérience-là, finalement, c'est une expérience négative de souffrance et de perte. Hein? C'est une expérience de... je perds la santé, je perds la perspective d'autonomie, je perds la perspective d'années longues devant moi, d'années tranquilles devant moi, etc. Donc c'est une expérience très négative. Euh, et la vivre, c'est un dépouillement, c'est un... Euh, les personnes, oui, c'est ça, sont mises à nu, sont appauvries. Alors, si la maladie est plus sévère et nécessite un traitement, ça peut être un arrêt de travail, avec la perte de revenus qu'elle peut entraîner, ça peut être une perte de fonction sociale. Beaucoup de malades vous disent Je vérifie dans la maladie qui sont les vrais amis des faux. Ceux que je ne vois plus ou qui sont venus me voir une fois, puis plus, plus rien derrière. Beaucoup disent ça. C'est une souffrance, ça. Donc, il y a une, une mort sociale. Hein? Euh, voilà, je, je passe sur les, les altérations physiques ou la fatigue ou des choses comme ça mais c'est évident que c'est d'abord une expérience négative le cheminement intérieur du malade qui vit cela, je le résumerai volontiers sous le mot de consentement c'est à dire qu'il y a un consentement à la fragilité et ce consentement à la fragilité, certains l'effectuent rapidement, d'autres vont mettre des mois, voire des années à le vivre, au prix d'un combat parfois extrêmement rude avec eux-mêmes. Hein, d'un combat extrêmement rude avec eux-mêmes. Cette opération de, de combat intérieur, de consentement à la fragilité, j'ose le résumer aussi avec, en, en disant c'est une opération vérité. C'est une opération de décapage, de mise à nu qui immanquablement fait tomber tous les masques, les raisons sociales, les, les manteaux dont on se couvre, si vous voulez, et qui, euh, sur lesquels on a pu bâtir notre dignité, notre, notre respectabilité, notre utilité, voilà. Toutes ces choses-là tombent, pas forcément complètement, mais en partie, et quelquefois complètement. Et alors, ce travail-là est difficile. Ce travail-là est difficile, notamment pour les gens qui ont beaucoup de responsabilités. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est vraiment lié à la psychologie de chacun. Et ce travail de consentement à la fragilité, qui est aussi une opération vérité, elle est rude, mais finalement un peu libératrice, parce qu'elle elle, s'avère être un chemin de vérité. Au fond, je suis fragile. Au fond, je ne suis pas complètement autonome. Au fond, c'est une illusion que je vais vivre toujours. Au fond, c'est une illusion que je me débrouille sans rien devoir à personne. Je dois énormément aux autres. Qui serais-je si je n'étais pas aimé de mon conjoint, de mes enfants, de, de mes collaborateurs, de, de mes proches hein? Vous voyez, il y a une opération vérité qui se fait là, et notamment cette découverte, il enfin, y a un certain nombre d'illusions qui tombent. Hein? Alors, je suis un peu caricatural en disant ça. Hein? Mais voyez, l'idéal de l'autonomie, qui est un idéal promu dans les soins, et notamment dans les soins infirmiers. Mais cet idéal d'autonomie, personne ne le conteste dans une école d'infirmière quand on vous l'enseigne. Il est aussi un idéal moderne, de l'homme moderne, un idéal euh, habité philosophiquement, de l'homme autonome, qui ne dépend de personne. Fais ce que tu penses, fais-le comme tu le penses, euh, fais-toi plaisir, enfin, on le dit tous les jours, les gens se le disent, en famille, en couple, euh, à l'école, enfin n'importe où, ça, ça nous marque. Comme si nous étions maîtres de nous-mêmes, hein, derrière l'idéal des lumières, l'idéal de l'indépendance de l'homme moderne, ce qui, qui n'a pas toujours été le cas. Hein, le, euh, j'ai perdu l'année dernière un beau-frère, malheureusement, euh, qui est mort brutalement d'une crise cardiaque à 54 ans, mais mon beau-frère était Kanak de Nouvelle-Calédonie. Yeah. Mais, mais qu'est-ce qu'il qu doit raconter là-dedans que je n'imagine pas hein? Bon, voilà. Et euh, découverte du soin. On est, On s'occupe de moi. Je suis digne d'intérêt. Le soin technique, compétent, la présence humaine, attentive, un petit mot gentil, douceur, tendresse, miséricorde, puisque c'est le mot mis en valeur cette année, je pense que ça, c'est très fort. Je sais bien sûr que le soin n'est pas toujours parfait, qu'il y a parfois de la maltraitance, parfois des infirmières qui courent tellement qu'elles en sont malheureuses et qu'elles n'ont pas le temps de, de, de parler avec les malades, de les écouter. Je sais tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses positives dans les, pour lesquelles on peut rendre grâce. Et les malades ne sont pas dupes, ils en font l'expérience. Et dans l'expérience malheureuse de perte, l'expérience négative que je viens de décrire, il y a cette expérience positive du soin à l'hôpital, à domicile, par des visiteurs, les bouseroses que j'admire beaucoup, qui, qui font des soins palliatifs sans en avoir l'air, et quelquefois ça vaut mieux, c'est-à-dire que vous voulez un petit café, une petite tasse de thé Et le petit gâteau, le petit, la petite tasse de thé est prétexte à la rencontre. Parce que quelquefois quand on veut trop bien faire, on ne fait pas si bien que ça. Et quand on ne veut pas très bien faire, c'est-à-dire rafraîchir un petit goûter, eh bien, on fait beaucoup de bien. Donc, il y a beaucoup d'expériences intéressantes qui sont vécues de ce côté-là. Euh, et nous étions fin août. Il faisait très chaud. Un vendredi soir, mon bureau était à la sortie de l'hôpital de jour. Et voilà qu'il passe dans le couloir, derrière moi. Je lui tournais le dos. Alors, il me dit « Bonsoir docteur, bon week-end ». Je me retourne, je dis « Bonsoir monsieur, bon week-end » je dis, vous avez l'air d'un jeune homme comme ça Parce qu'il avait un pantalon de toile claire, un petit bouson. Euh, je dis, il faisait chaud. Alors, j'étais un peu familier avec lui. J'aurais raté mon diplôme d'être soignant pour manque de respect. Mais enfin, je lui dis ça. Je lui dis, vous avez l'air d'un jeune homme. Et il me répond, vous savez, mon père. Il m'avait dit, docteur, la phrase d'avant. Mais là, il m'a dit, mon père, il savait que j'étais prêtre. Il dit, vous savez, mon père, ce qui fait plus mal, c'est pas la maladie. Ce qui fait plus mal c'est la société et ce monsieur était totalement édenté et pas à j'ai eu j'ai eu un moment d'hésitation sur la, la fin de la phrase qu'est ce que vous avez dit et là il a développé la société ça voulait dire ah, il m'a dit toute ma vie on m'a pris pour un illettré ce qu'il devait être ou à la limite toute ma vie on m'a pris pour un illettré un moins que rien un petit quoi et à l'hôpital j'ai retrouvé ma dignité. Alors, il ne m'a pas dit « j'ai retrouvé ma dignité », mais il, il m'a fait une explication que je vous résume par ces trois mots-là. À l'hôpital, j'ai été traité comme les autres. Parce qu'il était quelquefois dans des chambres à deux lits, où il se rendait bien compte qu'il était traité avec les mêmes égards que chacun. Donc, il avait fait, à l'hôpital, à 68 ans, l'expérience de sa dignité. Alors même que sa maladie était en échec thérapeutique. Et à ce moment-là, je ne lui ai pas dit, mais j'ai compris pourquoi ce malade, chaque fois que je le rencontrais, disait « merci », un nombre important de fois. Chaque fois, merci, merci, merci docteur. Mais je disais, monsieur arrêtez de dire merci, en plus quand le traitement ne marchait pas, c'était presque insupportable à entendre. Je dis, mais dis pourquoi vous dites merci alors que le traitement ne marche pas Arrêtez, vous êtes bien gentil. Mais... Et... Et alors, j'ai compris pourquoi il disait merci. Ce monsieur-là, c'était le vendredi soir. Le lendemain, après-midi, il revenait pour septicémie, parce que quand on a la peau en très mauvais état, c'est des portes d'entrée de germes. Il est revenu pour septicémie, je l'ai vu le samedi après-midi, il était avec sa femme, le jour où sa petite-fille se mariait. Une petite-fille se mariait. Et sa femme m'a dit, je ne suis pas au mariage de notre petite-fille, ma place est à côté de mon mari, nous avons 45 ans de mariage, euh, je ne vais pas l'abandonner maintenant. Ils avaient très bien compris que la fin était proche. Et il m'a dit, c'est lui qui me parlait du merci. Et il a refait une salve de merci, en commençant à joindre les mains, ce qu'il n'avait jamais fait. Et il a terminé en disant merci mon Dieu. Alors, j'ai trouvé ça comme testament absolument remarquable. L'offrande d'un pauvre qui dit merci d'avoir retrouvé sa dignité. C'est-à-dire que le regard que nous avons sur l'autre a mille fois plus de valeur que le nombre de globules blancs compétents que vous avez dans votre sang. C'est ça qui me signifie. Hein? Et il s'est éteint 48 heures après. Hein? Euh... Voilà, alors ça, ça, ça me paraît très très important. Comment le soin est révélateur de dignité Comment le, le regard de respect remet debout C'est déjà un peu une expérience de résurrection, y compris quand on s'apprête à mourir. Et donc, je vais citer une phrase de Saint Paul que j'aime bien, « Alors que mon être extérieur s'en va vers la ruine, mon être intérieur est en croissance. » Et ça, je l'ai vu maintes et maintes fois. C'est-à-dire que vous avez vraiment une vie intérieure qui, parce qu'elle opère dans la vérité, parce qu'elle elle vit une expérience positive de gratuité, de tendresse, de soin, de bonté, dépasse, pardon, surpasse l'expérience négative de la maladie. Elle coexiste avec l'expérience négative de la maladie, elle ne l'élimine pas, évidemment. Hein? Mais voyez, c'est un petit peu ce, ce chemin-là. Alors, ce cheminement-là se fait quel que soit le degré de foi du patient. Ça n'a, pas de rapport immédiat avec la foi. Ça doit rendre les croyants très humbles. Moi, j'ai toujours pensé que le croyant et l'incroyant, ce n'étaient pas des gens de races différentes. Il n'y a pas un gène de la foi ou un gène de la non-croyance. Hein? On est de la même race, de la même expérience humaine. Donc là, on se situe dans l'existentiel profond. Qu'un chrétien peut habiter dans la foi Qu'un musulman peut habiter dans la foi et qu'un non croyant va habiter 100 euh, fois, mais il va le vivre dans les. dans les. Enfin, il va vivre la même chose, en grande partie la même chose. Maintenant, le fait de se recevoir des autres, de faire l'expérience que tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu de nos parents, de nos conjoints, de nos proches, etc., de nos soignants, ça peut être aussi une expérience qui dispose. À l'acte de foi. C'est-à-dire, au fond, je reconnais que ma vie, elle vient de Dieu et je lui rends grâce. Ça peut disposer à ça. Quelqu'un qui a déjà un fond de foi, je ne pense pas que ça puisse transformer un incroyant en croyant. Encore que. Il y a quelques conversions quand même, et c'est pas nouveau dans les circonstances de, de maladies graves. Hein. Voilà. Euh, je parle sans papier, mais je sais à peu près où je veux aller quand même. Et je, je vais continuer, puis si je m'aperçois après qu'il y a des manques, je les corrigerai mais je vous ai déjà dit des choses importantes, je vais aller un peu plus loin. Cette expérience de foi n'est pas seulement un acte de foi en Dieu, c'est pour nous chrétiens un acte de foi dans le Christ, mort et ressuscité, pour celui qui accède au Christ, ou pour le croyant que je suis, qui relie ce que les malades vivent. C'est-à-dire qu'ils font une expérience christique, ils font une expérience euh, qui, est, qui a été celle du Christ, c'est-à-dire recevoir totalement sa vie du Père. Tellement recevoir sa vie du Père qu'il est capable de l'offrir à la veille de sa Passion. Au moment où on va lui prendre sa vie, il l'offre, il la donne dans l'Eucharistie. Et donc, euh, pour ceux qui peuvent, qui connaissent le Christ, qui ont une amitié avec le Christ, qui ont une vie sacramentelle, une vie de prière il y a là une chance très grande qui peut être donnée et c'est évident que dans un accompagnement explicitement chrétien, par exemple dans le cadre d'une aumônerie d'hôpital, il ne faut pas chanter les premières étapes, il ne faut pas plaquer le Christ, mais peut-être qu'il faut le découvrir. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui relève vraiment d'un passage de la mort à la vie. Quelque chose qu'on euh, qu comprend bien à la lumière de cette phrase évangélique, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui accepte de perdre sa vie la sauvera. C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas quelque chose que je défends mordicus et dont je suis maître. C'est quelque chose que je reçois comme un cadeau. C'est quelque chose qui m'est donné et qui a à voir avec l'amour. À un moment, je me suis dit, je refais tout le plan parce que mon fil conducteur, je l'ai trouvé. Ça m'est venu intérieurement. Elle est bien vraie la foi chrétienne, je l'ai vérifiée à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, j'ai rien d'autre à dire que l'évangile, c'est-à-dire vous êtes aimé de Dieu, vous êtes fils et fille de Dieu, et c'est ça qui vous sauve, et qui me sauve aussi avec vous. Et les malades sont ces pauvres, dont l'évangile nous parle à, à toutes les pages, ou au moins une page sur deux, hein, en tout cas qui, qui, qui sont en conditions particulières pour vivre les béatitudes. Mais ça, ça suppose aussi, et la leçon que je donne en quelque sorte, elle ne s'applique pas d'ailleurs qu'à l'hôpital, c'est comment, dans les relations que nous avons les uns avec les autres, en famille, dans les relations professionnelles, qui sont loin d'être exemples de violence, euh, violence aujourd'hui, hein, d'exigence de rentabilité, de, de performance, etc., comment nous introduisons de la bonté, de la douceur, de la tendresse, de la gratuité, euh, pour qu'on mette debout les personnes. Et du coup, que l'hôpital, comme nos autres lieux de vie, soit des lieux où nous sommes témoins, de la résurrection du Christ, c'est-à-dire témoin que l'amour est plus puissant que la mort, que la tendresse et la miséricorde sont plus puissantes que la violence et la haine, que la communion est plus forte que la solitude ou l'isolement, et vous pouvez décliner ça de différentes manières. Et donc, moi je pense que ça donne une belle perspective, sans que ça nous monte à la tête et sans que nous soyons là en commando pour témoigner de la résurrection, mais tout simplement parce qu'on est là, parce qu'on vit avec les autres, euh, mais on peut dans la foi se relire ça comme ça, rendre grâce à Dieu, et louer Dieu, j'ai terminé mon cas comme ça, louer Dieu à la fois par nos voix, dans la prière, louer Dieu par nos actes, hein, euh, voilà, aussi bien par le chant que par nos actes. Voilà, je vous remercie. Hein.